The le monde les Hearthstoneers, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir l'avant-dernière vidéo Hearthstone avant euh, l'extension, en tout cas l'avant-dernière vidéo sur cette méta. La prochaine vidéo et dernière vidéo, j'essaierai de vous présenter finalement le deck qui a euh, caractérisé vraiment ces 3-4 mois euh, d'extension. Le deck le plus emblématique finalement de la dernière extension. Ce deck-là, il est top 1 légende. Il gagne tour 5. Il est absolument incroyable. Il est génial. Si jamais vous avez envie de vous faire kiffer une dernière fois dans cette méta, passez légende même. C'est un deck qui coûte pas cher, c'est un deck qui est brutal, c'est un deck qui est cool parce qu'il est technique, il est hyper impressionnant. C'est tout simplement le Prêtre Miracle, c'est un des deux meilleurs decks de la méta, il est co-leader avec l'autre prêtre qui est le Prêtre Naga. L'idée du deck c'est de faire tout simplement des énormes LM radieux, euh, tour 4, tour 5, en général plutôt tour 5. On fait tout simplement 2 14-14 ou 2 20-20 sur le board, enfin 20-22, euh, avec évidemment euh, LM radieux, avec euh, la faveur de l'ascension, avec... Euh, les, euh, la bénédiction, les perruques, et également, très important, le mot de pouvoir, robustesse. L'avantage de ce deck, c'est qu'il y a le puits de soleil, donc il y a de la magie également avec cette carte. Donc voilà, c'est un deck hyper intéressant, hyper technique. Euh, cette vidéo, je pense, va énormément vous aider à progresser avec, à comprendre le mulligan, à comprendre les schémas de jeu, euh, finalement les plans de jeu. Vraiment, je vous invite à regarder la vidéo de son entièreté. Euh, c'est un deck que j'ai énormément joué euh, dans le passé, parce qu'il a fait pas mal de... De top légende à l'époque, il a déjà été dominant dans d'autres méta, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans la méta, voilà, c'est un des meilleurs decks. Donc ça m'a fait vraiment plaisir dans cette vidéo de pouvoir retrouver les, les sensations finalement d'un deck miracle qui gagne très très vite, mais avec pas mal de techniques et le, le côté un peu winning play, il faut savoir faire le winning play au bon moment. Je vous dis tout dans la vidéo, j'espère que vous allez apprécier, je vous souhaite un excellent visionnage. Et c'est parti contre un chasseur, chasseur quête ou chasseur agro, bon de chasseur quête il y en a un petit peu, j'ai testé, euh, j'ai fait quelques games euh, avant de vous proposer la vidéo pour me, re, me, re, me remettre un petit peu dans les sensations du deck, hein. c'est un deck que j'ai déjà joué, j'aime bien les decks miracle. Euh, prêtre, euh, pardon, pas prêtre. Euh, euh, chasseur quête, c'est un petit peu plus compliqué, forcément. Il y a beaucoup de bursts. Euh, mais chasseur, ça reste plutôt un bon match-up. Alors après, il y a des bons match avec ce deck. Enfin, il y a que des bons match euh, En tout cas, le deck est extrêmement fort. Le deck est explosif. Euh, L'idée du deck, c'est vraiment d'aller chercher. Euh, Est-ce qu'on fait éclair maintenant ou d'abord illumination Je pense quoi D'abord illumination. Euh, ah. Bon, ça, ce sera cool quand même contre. Entre chasseurs. Je pense qu'on va prendre ça et recycler. Ça coûtera pas cher. Euh, oui l'idée c'est d'avoir LM radio hein. On a LM Radio et on met des tas de trucs dessus. Euh, la pièce est plutôt cool bah, parce que ça améliore le mode de. Oh Ok. Je sais ce que ça va être. On va faire ça. On va faire l'échange. On va prendre l'échange, pardon. Bon, de toute façon, on a cet, écla cet éclat, pardon, pas éc éclair. Cet éclat, on va le garder euh, parce que là, il va sûrement bélier de monte, je pense. Ou faire des biscuits pour chiens. Donc, on va avoir besoin de ça. Voilà, le petit biscuit. Le deuxième scribe. Donc, faut pas trop perdre le board avec ce deck. Même si, bon, pour le moment, ça va. Ça... Oh, ça, c'est est gourmand. Euh, Est-ce qu'on le fait maintenant Est-ce qu'on fait échange inattendu et derrière, on fait un tour énorme ça me plaît, hein. Ça me plaît, hein. Là, on va lui faire le gros, gros tour. On va falloir juste être un petit peu focus, mais... Là, on va lui faire le gros, gros tour. Euh... On aura... On a la prêtresse. Donc ça, ça va coûter un mana. Donc avec les L.M. radio, ça coûtera 0. On va détaper un peu de mana. On pourra... Je sais pas si on pourra faire suivante, quoi que si. On va faire de la gourmandise, là. Let's go. Donc, L.M. L.M. Boost. Euh, ouais, boost lui. Je pense qu'on va faire les, les, les clats. Pièce. On fait prêtresse avant pour ça Non, juste là. Ça d'abord. Je mange pas de pain. Ok, ça c'est gourmand. Ça, est-ce qu'on le joue ou on le recycle Est-ce qu'on va le recycler. Ok. Ça là-dessus. Pour équilibrer un peu. La question c'est là, on peut même bourriner les deux perruques. C'est pas interdit, franchement. Ou alors on a la suivante. Donc on fera. Je pense que c'est des... Il y a deux cartes qui sont difficiles à gérer. Après double perruque dans LM Radio, franchement j'aime bien. Alors c'est un peu vénère. Mais on sait que c'est un deck qui a, qui a besoin d'avoir le board. À partir du moment où on casse le board, s'il casse nos synergies derrière, on va vraiment, enfin, on, on, on a un follow-up de, de fou avec suivante. J'aime bien, c'est un joli T4, je pense que dans ce match-up, c'est cool. Contre Chasseur-Quête, j'aurais sûrement fait la même chose. Bah, dans, la différence c'est que dans ce match-up, je peux jouer un peu plus tempo. Parfois je peux juste faire un LM radieux et mettre un, une petite béné dessus et ça peut suffire. Euh, voilà. Je vais, je vais vous donner les win rates d'ailleurs. Sur HS Replay ça va être intéressant. Bon HS Replay ça euh, va prendre avec des pincettes parce que le, le, le truc c'est que les données elles sont quand même larges même si on peut euh, on va dire euh, euh, j'allais dire émincer. <rire> on peut euh, affiner voilà. affiner les, euh, les données. Euh, oh, mais ça reste du top 1000 légende. Donc euh, là, sachant qu'en ce moment, il n'y a plus de compétition jusqu'en.. Euh, ça, reprend, ça reprend en janvier d'ailleurs, que ce soit sur Battlegrounds, les Lobby Legends, la qualification pour janvier. Donc il y aura sûrement une extension début janvier sur Battlegrounds. Enfin un gros patch. Et, euh, et euh, le ladder reprend en janvier. Donc ça c'est cool, j'ai trop hâte. Donc euh. Je... Pas sûr qu'il y ait beaucoup de. Ah si. Vous voyez, le seul mauvais match-up, c'est euh, Paladin contrôle. Il est à 14%. Sans, forcément, il y a égalité. Attendez, je me fais un peu bourré. Il va falloir gagner des lives. Ou le tuer. Je pense que ce sera souvent gagner des lives. Ok. Ok. Ok. Euh, est-ce qu'on le tue De toute façon, on peut pas jouer ça. On va faire le don. C'est quand même vraiment cool. La question est, est-ce qu'on fait des trades d'abord avec le don Non, je vais d'abord piocher je prends l'information. En fait, je vais sûrement juste me healer. Je vais faire ce trade. En fait, j'ai envie de gagner au prochain tour. Donc, je vais faire ce trade... Non, je vais faire ce trade là pardon. Je vais faire ça. Je vais il est. Là j'ai l'étale au prochain tour. Euh, je peux faire élimination sur une bénée. Et là je pense pas pouvoir prendre 11. Normalement je prends jamais 11. C'est ok. Et là on aura l'étale derrière. Bon. Euh, donc oui, il est win rate. Euh, Agro-démo. Euh, 58%, Fell Demon Hunter 73%, Agro démon, euh, Agro démon c'est Demon Hunter pardon, Druid, euh, Druid Agro 55%, Ramp Druid 51%, normal, ok, Chasseur bête 51%, donc on est devant, euh, nagapris 55%, on est devant, Guerrier blessure 67%, tous les démos on est à 74, 76 et 86 même contre la version Warlock Control euh, voleur euh, miracle on est à 69% Vous imaginez, bon après c'est un deck top 1 légende mais, euh, Et voleur voleur par contre On est qu'à 42% Attendez, De toute façon on a gagné juste en faisant ça hein. Technique main. Donc ouais voleur voleur 42% euh, Et euh, paladin contrôle 14% euh, Après c'est sur, ouais, sur 130 games jouées Donc euh, ça reste quand même assez cool Et bon forcément Il y a égalité, il y, bah, y a des trucs trop relous il y a le sort qui prend les, les stats. Et vous voyez, on a un deck qui est... Qui un... D'ailleurs, en termes de... C'est pas ça. C'est... Euh... Je sais pas si je peux voir le win rate global, mais après, ça dépend des versions. Ouais, ça dépend des versions. Par exemple, si on va dans la méta, où se situe le deck, bah top. Bah, c'est 53,9%. Donc c'est tier 1, c'est un des deux meilleurs decks de la méta. Avec l'autre prêtre. En gros, il y a Naga Priest et euh, Prêtre. Euh, prêtre Bless, ils appellent ça. Prêtre Bénédiction. Donc, voilà, on est sur tout simplement le meilleur deck. Le co-meilleur deck de la méta. Euh, on a les Bon. Bataille de prêtre, c'est un peu chiant. On peut garder l'éclat qui est quand même cool contre prêtre. Ça veut dire qu'on jouera un peu plus contrôle. Et je pense que c'est quand même une bonne carte voir. J'aime bien. ça hein. Évite les malentendus. Après, on a. Est-ce que c'est pas à nous de développer un plan de jeu ah, je vais. Je peux aller le chercher. Je pense que je vais juste garder cette petite LM... Ce petit LM radio. Ok. Les deux éléments radio. Je pense que c'est un match-up ou. Où... On n'est pas obligé de partir comme un, comme un dératé très vite. Donc on peut piquer, euh, on peut garder usurpation d'identité. Bon, en plus dans ce match, c'est dingue. Bon, l'élème, euh, on peut le jouer dans ce match pour le coup. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de bourriner tout sur euh, ça. quoi. Enfin, on va voir. Ça va dépendre un petit peu de la situation. Mais euh, ouais, on, on peut jouer un peu plus lent. quoi. Usurpation d'identité, échange inattendu. Bon, échange inattendu reste cool. Hein. Je pense qu'on va juste faire ça. Hein. Béné, Le problème de Béné c'est que. Ouais, le problème de la bénédiction, c'est que ça passe à 5-5. Et donc, 5-5, il peut le tuer avec la lumière brûle. Un peu... Là, il prend... je prends pas lumière brûle, c'est l'avantage. Ou alors, il en faut qu'il en fasse deux, quoi. La question, c'est est-ce que c'est les mêmes versions bon, Dans ce cas-là, c'est vraiment un match débile, mais c'est quand même assez rigolo. Bon faveur est cool quand même. Oh. Intéressant. Euh, ça il faut trois sorts. On les a pas dans le tour. On peut juste faire mot de pouvoir robustesse qui est quand même assez cool. LM, mot de pouvoir. Y a pas un play bien bourrin Genre LM, ça peut être une version contrôle aussi mais il est à 30 PV c'est bizarre. LM, mode de pouvoir. Béné, on détape. On joue. Ouais, en vrai y il a moyen de faire un truc cool. On détape on fait ça. C'est ce bon. On hein. peut même refaire ça. Franchement... Autant le faire. à 10-12, c'est dur de tuer des 10-12. En vrai, il y a quand même des chances de prendre un... Ouais, je pense que ça change rien. Je rajoute que 4 dégâts. S'il si, si fait l'éclat des Naharu, on est content d'avoir voilà. gardé notre. Parce qu'on a quand même toujours un board. Hein. Alors, ça, c'est 10-12. Hein. Ça, ça reste un beau bébé. Hein. Le Kyrian. Hein. Le Kyrian Mbappé. Donc, euh, le génie français. <rire> on dit dans le milieu. Ok. Bon. a toujours gagné. Oh, c'est une version. Euh... Oh, intéressant version euh, sanglier avec ça un peu lent mais ça existe j'en ai déjà vu on a gagné ici on a 14 non on n'a pas la gagnée pourquoi on n'a pas gagné avec ça je suis bêta. Ah si ça coûte 0, je suis bête. Ah si évidemment qu'on a gagné. Bon, bah écoutez, simple, efficace, brutal. Bon, c'est un deck qui a du mal à. Bon là on avait vraiment une belle main. On a fait une sortie très explosive. On gagne T5. Je pense que le match-up est plutôt bon. Le match-up qui n'est pas référencé d'ailleurs. Euh, ouais. D'ailleurs, où se situe. Bon après Prêt-Sanglier, ça a toujours été un deck un peu. Euh, bâtard si je peux dire en termes de win rate Parce que c'est un deck qui est tellement difficile à jouer qu'il a toujours eu un win rate mauvais Voilà typiquement Bor Priest C'est tier 4 à 48% de win rate En vrai Bor Priest c'est très très fort Et c'est juste que bah, C'est tellement compliqué Et même en légende top 1000 hein, Mais je pense que si on descend en diamant par exemple Je sûr que le Bore Priest il n'existe même pas Je vais voir Non Vous voyez bo... par exemple Bor Priest c'est un deck qui n'existe pas en diamant Genre il n'a pas de il est pas, en fait il existe même pas dans la méta Donc soit il n'y a pas assez de joueurs qui le jouent, soit sur le winrate il est tellement inexistant Peut-être 20% qu'ils ne le mettent pas quoi, Parce que 20% c'est tiers 17 Alors allez. On ne virerait pas tout Et qu'on et, et qu va chercher les lames radieux Et les changes inattendus. Je pense hein. Je pense qu'on va tout virer ici Ok, on a l'échange. Le puits de soleil, pas une carte que je vais garder en main de départ, mais c'est plutôt cool dans certains matchups. Puis de soleil. Elle est magnifique cette carte. Hein. Boom. Bon, le matchup va être chaud. Bon, on a ça qui peut être rigolo. Ça peut être très fort, même plus que rigolo. Euh, mais c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Voilà, ça bourrine bien. Ah, ça, ça peut être vraiment important. Ok, ça, ça me va. Ouh, je souffle un peu. Est-ce qu'on pièce échange inattendu bah, La pièce elle est forte par rapport au mot de pouvoir. Je crois que je vais garder ma pièce. Je vais prendre la lumière brûle ici. Pas forcément le faire maintenant. Ouais. Ok. Bon, on, avait... on va faire juste la lumière brûle l'éclat je crois qu'on va devoir lâcher la pièce hein. il y a un play où je fais le puits de soleil mais c'est pas si fou c'est deux sorts je sais pas si ça a du sens pas l'impression que ça ait grand sens je pense qu'il faut faire l'échange maintenant ou alors j'accepte de me refaire bourrer c'est un peu chaud hein. en vrai c'est un peu chaud mais ça peut exister comme play hein. Genre là on est a... à... Ouais je pense qu'on va accepter de se reprendre une tartine On aura un tour qui sera meilleur derrière Oh lolo c'est un peu dangereux hein. Un peu dangereux mais ça c'est en sommeil Ah Okani Okani Okani wow. Okani c'est chiant on, a le on va silence dès le début C'est le seul moyen de contrer Okani Parce qu'il va dire créature dessus bon, En vrai dans l'absolu on peut d'abord pièce on pas de pain jamais... Ah non, pas pièce, parce que si jamais... Non, non, on va juste faire ça. On sait que c'est un... Enfin, on sait. C'est jamais vraiment, mais... Je crois qu'on va faire le puits de soleil. J'aime ça. J'aime ça. Ça là-dedans. La question c'est est-ce qu'on balance le, la perruque ah, Je pense qu'il arrivera jamais à faire les 11 mais s'il y arrive. Je pense que ça a du sens de la mettre maintenant. Honnêtement. Et on passe. à 13, je suis quand même pas mal en point de vie. Je vais piocher au prochain tour. Je pense que c'était le play. C'est un peu vénère. Euh, je pense que ce pluie de soleil, il faut pas trop compter dessus dans ce match-up, en tout cas. Arrêtez de, Arrêtez de play. Moi, je vais arrêter de play. Hein. Aucun souci. Ok. On a l'éclat d'un si on veut. Après, est-ce qu'on arrive à setup un létal ici Ça va être un peu chaud. Hein. Je pense pas. Hein. C'est pas, pas si ouf, ça copie le serviteur au coup le plus bas. Ah, quoique, si je deck prêtresse. Ouh, il y a de la gourmandise. Oh, attendez, si je pioche. Non, mais sur la prêtresse, c'est incroyable. Hein. Il me reste quoi Un. Ouais. La prêtresse. Euh... Attends, est-ce qu'on a pas gagné On a pas gagné. Ça fait quoi, ça déjà Révèle. Oh, ça, c'est gourmand aussi. Ça, c'est gourmand. La question c'est qu'il faut réfléchir. <rire> La question c'est qu'il faut réfléchir. Si on fait suivante, de toute façon on a silence. Est-ce qu'on arrivera à lui mettre 25 Je pense qu'on n'arrivera pas à lui mettre 25. Je pense qu'il faut raser le board, mais d'abord il faut le silence ce board. Là il met 4 J'ai presque envie d'aller face et me dire Il mettra pas les 6 Il va rarement mettre les 6 qui manque Et là on setup létal. Je pense que c'est plus intelligent de faire cela Il met les 6 good story Mais il met rarement les 6 dans ce setup Il faut qu'il ait genre bibliothèque Plus 3 euh, démons C'est ça Plus 2 démons non, il a déjà fait une bibliothèque, c'est compliqué. Je pense qu'il va juste me mettre à 6. Et derrière, il meurt. signe, ok. Donc, il meurt pas. Quoi il meurt pas. Mais nous, on meurt pas aussi. Il a plus de board. Il a... Après, il peut jouer des malédictions, faut faire gaffe. Ça, ça a pas de sens si. J'ai envie de gagner. Je vais faire la suivante. J'ai envie d'avoir mon don des narou ici. Juste pour être safe. La bene. Je vais juste me healer face je crois. Franchement. La bene heal. Après si c'est très difficile mais... Après il y a ça. Hein. Ah mais ça je peux pas me healer si je fais ça. J'ai envie de me healer en fait. Franchement c'est très euh, trompette de faire ça si je peux dire mais... mais je pense que c'est une game où il, il, il peut pas trop comeback et en plus l'avantage c'est que j'ai du follow up j'ai mon LM radio euh, faveur non j'aime bien l'idée hein. là je vois pas trop comment il gère ça je prends aucun risque en étant à 8 bon, normalement à 6 je peux pas mourir mais bon Chargaison. Gauche. Bon, ça devrait être bon. On a fait le gros tour, on s'est fait un petit peu taper, mais on a eu un bon setup. C'est dommage, on a pu faire le tour qu'on voulait finalement, on a été obligé de.. Quoique. On a fait un peu le tour qu'on voulait. Non si c'était pas si mal. Bon le matchup reste bon hein, quand on a vu comme on l'a vu sur le tracker. Avec des créas en face et euh... voilà, le mode land de dévoration a bien aidé quand même. L'homme dévoration into euh, le la petite AO, après sinon on aurait trade à la mano, mais ou alors on, juste on se dit euh, on croise les doigts et on va tout droit et en deux tours on a l'étal quoi. Manirotisseur magnifique Manier <rire> magnifique ce skin. Des de choix. La... Bon, on va garder les lemmes, on va garder la faveur de l'ascension et on va virer ça. On va pas forcément le faire T2, une T3, je pense que c'est pas forcément bien. Enfin, c'est pas forcément mauvais, hein. C'est un peu. C'est un peu mauvais quand même. C'est un peu mauvais. Finalement, c'est drôle que dans ce deck, la, la légendaire à 3, combotte on va dire avec faveur, ne soit pas jouée. Bon, c'est assez logique, enfin c'est logique. C'est plutôt sain, je trouve, pour le jeu. Qu'une grosse légendaire qui combote avec des cartes de boost ne soit pas joué dans la version top 1 légende ça veut dire que le jeu c'était pas trop ça au début du jeu hein. le jeu il est quand même en train de de je sais pas comment je pourrais dire euh, je vais juste faire ça ici enfin... de se low costiser hein, entre guillemets mais ça c'est plutôt cool Enfin, c'est très bien pour tout le monde. quoi. Ce deck-là, en fait, il coûte pas très cher. Le pit de Soleil, c'est une carte qui est donnée. Et derrière, euh... bah, franchement, il y, a... y a la légendaire prêtresse, mais elle est là depuis longtemps. Après, il y a quelques épiques. pas très chaud à l'idée de faire LM et à toi. Là, il faudrait que je trouve l'échange le... inattendu. Ah, parce que là, il va stacker de l'armure. Ça va être chaud, hein. Illumination. Je fais illumination d'abord. Mais je peux plus faire ça et ça. J'ai envie de faire ça et ça. Ah non, si, je pourrais quand même. Je pourrais quand même. Je vais faire le. Oh Peut-être sur la suivante. Parce là on attend un peu. Et on fait un énorme tour. Mais ça va être compliqué ce match-up. Je crois qu'on fait ça sur la suivante. C'est tentant, hein. Juste ça, en fait. Juste ça. Même si on a la suivante derrière, c'est pas très grave. De toute façon, on va jouer des sorts derrière. L'idée, c'est que ça reste... En fait, si ça meurt, de toute façon, on a perdu la game et on part, je pense. Et ça meurt rarement, quand même. Un enfin, qu il faut aller chercher, le garçon. Ok, le Probablement rien de problématique. Yes. Menace, Ok. Et là on va pouvoir jouer un petit peu. Bien ah oui, c'est clairement bien réalisé, tout à fait, tout à fait. Euh... Et ça, ça et ça. Ça d'abord, in tout ça. Bim. L'avantage de ce play, c'est qu'on prend pas baston. Enfin, à moins qu'il fasse créature baston. Et sinon, il y a quand même une 10-12 qui reste, qui tape. J'aime ce board. Leurtoir. C'est bien réalisé également. Je ne prends pas vraiment d'AOE, là. J'ai trop de PV. Derrière, j'ai la suivante. Ouais, il était pas mal ce play. Vous voyez, j'ai quand même la suivante derrière. Donc, je pense que c'était malin. Évidemment, il ne fallait pas que notre créature meure. Mais bon, guerrier, c'est quand même vraiment lent comme deck. Hein guerrier c'est d'une lenteur, c'est plus le guerrier, même le guerrier de l'époque, il avait beaucoup moins de d'armes, enfin d'armes, de ressources on va dire. Et je trouve qu'il était beaucoup plus rapide quoi. Là on vraiment un truc, c'est pas bon aussi, ça existe presque pas dans la méta, enfin ça existe pas dans la dans la méta, pardon, guerrier. Piochon, piochon, les amis. Oh le puits de soleil. J'aime bien ça. J'aime beaucoup ça. Bah déjà on prend l'information de sa main. Euh... Bon on s'en moque un peu. Ça hein. ça fait rien. Ça ça fait rien mais on peut le jouer T6. Ça fait rien. <rire> euh... C'est pas trop. S'en fout de ça non Ça va face. Ça me plaît. Ok. Euh, alors là, on prend baston avec cette 3-2. Mais je pense que c'est vraiment pas grave. Euh, par contre, si j'avais eu la lumière brûle, j'aurais fait la lumière brûle sur ma 3-2. Je pense. Après, ouais, si. J'aurais sûrement fait la lumière brûle pour vraiment bloquer la baston. Voilà bon, sur le baston, il a 50%. Après, s'il reste la 3-2, ça reste cool, hein. Une 3-2, ça rentre des dégâts. En main, j'ai le marteau. Bon, c'est que... Ah oui, c'est 5-3, quand même. Ex -ex, ok. Bon, là, j'ai gagné. Là aussi. c'est des très belles cartes. Bon, les lieux, ça n'a pas été un flop dans l'extension, mais ça n'a pas été un top absolu. Je trouve, hein. Après, on... Je pense qu'on fera une petite analyse la semaine prochaine avec le dernier deck de, de la méta et je trouve que c'était intéressant mais ça pouvait aller un peu plus loin quoi et bon après c'est justement c'est pour être encore plus euh, surpris presque choqué de, de la 11e classe et déjà c'était cool mais j'avoue que par rapport à la 11e classe c'est ridicule euh, bon bah let's go hein. let's go le létal le prêtre à arme Boom. Bon oh, ça gagne bien. Ça gagne bien, c'est agréable à jouer. Si jamais vous avez envie de monter les champs avant euh, la fin du mois. Par exemple, vous êtes genre bronze, rang bronze, vous avez les cartes de ce deck et vous dites de euh, toute façon moi j'aime pas Hearthstone, je joue KBG. Et je fais pas par curiosité, vous tombez sur cette vidéo et vous dites mais en fait euh, le jeu il est trop cool. <rire> J'ai envie. Ou même Snap. Vous jouez à Marvel Snap, vous tombez sur cette vidéo d'Hearthstone, vous dites, mais en fait, Hearthstone, c'est trop bien. D'ailleurs, c'est très euh, surpris. Pas surpris, mais euh, heureux, même, de ça. Y a... En ce moment, je fais pas mal de, de Marvel Snap, pour le coup, sur la chaîne. Alors, ça veut pas dire que... Ça... Alors, certains ont dit non. Il y a 2-3 Berlu euh, si je puis dire. Euh, qui ont dit, ah, Fichou, tu fais une transition. T'arrêtes Hearthstone, t'arrêtes BG. Non, c'est juste que c'est toujours comme ça. En fait, euh, les 3 dernières semaines, le dernier mois, il bah, y a jamais il n'y a pas de contenu sur Hearthstone et euh, sur BG il y a un peu moins de contenu Bon BG j'en fais quand même tout le temps tous les jours mais euh, bah Hearthstone en plus ça fait en plus de ça, ça donc il y a le côté euh, fin de méta et en plus de cela ça fait 3 mois qu'il n'y a, qu a pas de tournoi sur Hearthstone moi j'aime la compétition donc c'est aussi pour ça que les trois derniers mois je, euh, attendez ça c'est un peu chiant parce que, je crois qu'on va faire illumination d'abord ah est-ce qu'il faut le buter tout de suite c'est chaud hein Peut-être faut juste silence mais c'est con. un peu énervé. hein, Je pense que c'est faveur. Hein. Et on silence ou on le recycle. Recycler. Ça me plaît pas ce qui se passe. Euh... Et donc euh... Donc oui. Euh... En fait, j'aime. Mais peut-être que ça, il y en a qui ont du mal à le comprendre, mais en fait, j'aime pas plus Battlegrounds que Hearthstone. Je dirais même. En vrai j'aime plus Hearthstone que Battlegrounds, si je dois choisir. Et c'est juste que moi j'aime la compétition avant tout. Donc euh, tryharder sur un jeu qui n'a pas de compétition, c'est un peu dommage. Et c'est vrai que Hearthstone bah, ça fait 3 mois qu'il y, y a pas de compétition sur le jeu. C'est un peu dommage hein. Et là bon ça revient en janvier donc... Euh. euh... bon, bon, bon, bon, bon. Bon, Bon l'échange de Nathan du, c'est obligatoire. C'est juste un peu lent parce que là il est en train de piocher son paquet. Mais en vrai c'est pas grave parce que nous on dépend pas des cartes de l'adversaire, on dépend de notre carte. Donc à partir du moment où on fait un strong play, un power play, en fait, normalement, on a gagné. quoi. Donc, quelle que soit sa main. Vous voyez donc ouais, n'ayons pas peur de ça. Essayons de jouer notre jeu plutôt que de contrer le sien. On n'a pas du tout un deck qui a vocation à contrer le sien. Donc là, on fait l'échange, les tour d'après, on part en combo. Mais pas tant de dégâts que ça, donc ça va. Oh, ça c'est sympa. Je vais dire pas double suivante, please. Faut oh, ma pas prêtresse maintenant ah, par contre ma main est pas très bonne hein. Bon j'attends de voir un tour Mais là je suis pas je suis pas serein Parce que j'ai pas d'LM radio Et je vais devoir faire des choses Mais le problème c'est que ce sera des choses qui, qui seront un peu nazes quoi Je vais devoir faire ce mode l'ombre je pense enfin, c'est horrible hein. Ça a... Oh là là quelle angoisse C'est angoissant là Sans un LM radio c'est angoissant je suis vraiment perdu en vrai encore le top deck? Non. Bon, s'ils dans des Naru, on va le top deck. Ah, c'est une créa, mais c'est pas la bonne. Que faire? À un moment, il faut raser le board là. Je peux pas reprendre une phase d'attaque, sinon je gagnerai jamais. Faire ça. Faut aller chercher cet LM, hein. Oh là là, mais sérieux On Reste comme ça. Ça sert à rien de trop détaper dé 3 mana. Faut un hein. J'ai, J'en ai deux dans les 15 derniers. Il faut que j'en trouve un et je peux partir en combo. Bah, bah bam. Bah, je veux garder cette prêtresse pour partir en combo. Le problème, c'est que j'ai plus trop de heal. Hein. Faut faire attention. Hein. Parce que le payer de mana pour se healer, ça n'existe ça pas. Hein. Là, je suis quand même dans une situation complexe. Là c'est maintenant ou jamais. Oh, on a le droit de concede aussi hein. On peut pas gagner 100% des games hein. Surtout quand tu joues combo il y a forcément des games qui te ratent quoi. Ah on a les lemmes. Je crois que c'était un peu tard quand même mais on va jouer. C'est bien. Votre destinée dis-moi, mon père, tu fais ce que je t'ai demandé. Bon, ça peut suffire, hein maro c'est chouette Le silence c'est pas mal hein. On va se healer et On va se healer à la main Bon ça peut suffire ce taunt Ce taunt Kyrian il peut suffire trop, trop, trop. Ok oh, a, Il a pas 18 on board il a 18, ça demande beaucoup de sacrifices. Euh, non, il a pas 18. Hein. Il a pas 18, le gars. Ok. Bah, il est mort là. Ça là elle était chaude. Hein. Il fallait vraiment le bon timing. Mais en même temps, il fallait quand même faire cette espèce de petit play un peu contrôle autour d'avant pour juste. Finalement, qu'il ne me setup pas un truc. Et à un moment, on a eu notre LM. Bon, de toute façon, il fallait jouer avec LM. Mais vous voyez, là, on a mis en place ce qu'on appelle un winning play. C'est-à-dire qu'on est dans une situation compliquée. Et en fait, on ne doit pas essayer de survivre pour survivre. Il faut survivre pour faire que l'LM Radio, on le mette dans des, une, une situation qui, qui nous fasse souvent gagner. Ou en tout cas, une situation euh, idéale, plus ou moins idéale pour l'LM Radio. Donc en fait, on joue par rapport au fait de piocher l'LM Radio. Vous voyez, c'est pas genre en mode Ah putain, heureusement que t'as top deck, Fichou. C'est... On se met dans une... C'est ça, là, en fait. Une des définitions de winning play. Il y en a plusieurs. Et on se met dans une situation où le top deck nous fait gagner. Parce que parfois, il y en a, ils jouent juste en mode défensif. Parce que là, ils sont mal et tout. Et en fait, ils top deck. Et, et en fait, ça les fait pas gagner. Parce qu'ils ont pas prévu ce top deck. Vous voyez Donc, le winning play, c'est un petit peu prévoir le top deck dans une situation compliquée. Entre autres. Hein. Après, euh, encore une fois, c'est une des définitions. Il y a aussi le fait de considérer les cartes de sa main, etc. Mais... Mais euh, voilà, là, c'était un joli winning play. On, on s'est bien défendu. Sans ZLM, de toute façon, on perdait. Et avec Elm on avait vraiment gardé quand même pas mal de ressources pour faire des belles choses. Bon, on a rien à faire là. C'est un peu tristouné. C'est un peu tristouné. Le cachet d'empressement. Waouh, quelle horreur! Bon, il doit penser qu'on joue... C'est bizarre, on joue 30 PV, donc il ne même pas se dire et on joue prêtre contrôle. Oh là là, cette main. Fini à faire. Le caveau de relique. Ok. Ça change pas grand-chose. Hein. Oh là là. On a perdu. Hein. On le fait maintenant. Bah, ça n'a pas de sens de le faire maintenant à partir du moment où on va en avoir besoin avec notre LM radio. C'est bien d'avoir des sorts en main pour le mot de pouvoir robustesse. Donc autant le garder. On n'est pas à 2 PV près là dans cette situation. Bon. Piochons les amis, piochons. Bon bah écoutez, euh, on a rien à faire pour le moment Donc on fait rien <rire> Quand on a rien à faire, faut pas faire des choses hein. Ça c'est la base d'un deck combo Si tu rêves, tu dois rien faire, tu fais rien Faire pas des ressources à faire des choses Finalement, on nous donnerait 0% de win rate, Même en cas de top deck ah, euh... ah, Sur un LM radio, on fait des choses hein, Avec notre main on fait des choses Let's go Peut-être on commence par don dans l'info pouvoir. On draine, on draine. Ça. Ça. Ça. Bon. Bah, c'est ce qu'on appelle un all-in. Après, euh, c'est pas évident pour lui de gérer 2, 19, 21. En vrai. Je pense que c'est pas évident. Hop. Ça marche pas. Quand même sa relique de l'extinction Pardon elle fait pas grand chose quoi Il l'a pas activé avec ça Ça veut dire qu'il en a une autre oh, Si il en a une autre c'est gourmand Oh wow Ah en vrai euh... Il peut gagner hein Non mais pas tout là dessus Ok Ok, okay. Bon on la gagne quand même C'est chaud on a eu cet LM, euh, je pense que c'est un peu le genre de situation où si à la place d'avoir cet LM radio, on a... Après, non, ça marchait. Parce que je pouvais faire LM radio. En fait, si j'avais euh, combien 5-6 mana un truc comme ça. J'avais pas mal de mana. Donc même si je piochais Échange Inattendu qui donne euh, l'LM radio, je pense que je peux partir derrière. que j'ai ma petite prêtresse. Vachige, Valich. Valich. Valiche, Pas bien-aimée Valiché. Mon cher Malfurion. Druide, est-ce qu'on garde l'usurpation d'identité Je crois pas. Je pense que Mulligan agressif, on va chercher cette TLM radieux. On va pas se contenter de faire des sorties B ou C. On veut vraiment la sortie A. Ou A prime, clairement. Et si jamais on a rien, bah on fera ça. Hein. Renatal, c'était pas un aggro ouais, Ça peut être un contrôle token. Enfin, un contrôle un token. Je prends la suivante quand même. Même si on, on l'améliore pas en termes de. Enfin on la diminue pas en termes de coût, c'est quand même une carte clé. La question c'est est-ce que pièce échange a du sens Je ne crois pas. Ah quoique Je vais T3 une tout T3. Je pense que dans ce match-up c'est ok de perdre la pièce. Ou alors je fais pièce usurpation. J'ai pas envie de passer le tour là. Je crois que je vais faire usurpation maintenant forme aquatique c'est incroyable. Bon ça c'est rigolo aussi. Hein. J'ai pas de sort de nature si. Normalement je suis pas censé avoir des sorts de nature. Hein. Soleil mais non. On va prendre la forme. pas de choix des armes. On va prendre l'écaille. Un sort dans la main. Hein. Ok. Parce que là on est un peu curvé en fait. Donc je pense avec deux gros sorts à trois, je pense que j'aurais fait le même play sûrement avec deux, deux échanges inattendus. Là on fait l'échange. On va chercher L.M. et peut-être la prêtresse. Deux L.M. c'est pas mal. On aura ça qui sera gourmand. Euh, la question c'est est-ce qu'on peut partir là bah, On a ces, ces deux cartes là qui sont cool. Je pense qu'on peut partir. Faut voir. C'est pas mal. Euh, il faut partir, mais je fais forme déjà dans un premier temps. Je sais pas s'il faut partir. LM, LM. Le problème, c'est que je peux pas jouer à la faveur. Ouais, c'est pas si grave. Hein, mais... Ou alors j'en fais qu'un. C'est Pareil, je peux pas jouer à la faveur. En même temps, il faut pas attendre, je pense. Ou alors j'en fais un et je fais juste. Ouais, l'autre il sert à rien en fait je crois que je vais juste faire ça ah, ça et ça c'est agressif hein. bon, derrière on a suivante avec ça je pense qu'on reste comme ça il peut le détruire mais je crois qu'on va juste faire une 5-8 de toute façon au prochain tour on a euh, LM, LM serpentine et tout Ouais, L'idée, c'est d'avoir la prêtresse pour partir, quand même. Enfin, après, on renfort. Il peut ne pas avoir lanti Bon, il l'a euh, parfois. Pas, pas souvent, mais parfois. Et il l'a avec ouais, ce genre de choses, quoi. Avec des sorts générés à la tour, bon, sinon, il l'a pas forcément. Il est pas sur le tour où il peut euh, de d'Onyxia. Par contre, au prochain tour, il pourra de d'Onyxia, donc il faut faire gaffe. Je greffe. Après, écaille, c'est lourd. Hein. Nul. Nul. Ok. okay. Ça. Dans voilà, la prêtresse. On a déjà une main pleine. Hein. On peut tout jouer quoi. Pas sûr. Pas sûr d'avoir besoin de cette prêtresse. En vrai. Ça ça fait 2 et ça ça fait 3, 4. Je joue tout. Franchement, hein. Je sais pas, donner est juste pour piocher. Recycle. Et je passe. Bon. Là, le problème, c'est que il peut développer un board. Après, dans notre deck, on a quand même tous. On a euh, la lumière brûle qui peut détruire son gros taunt Bon je suis pas très rassuré Mais au moins j'ai un énorme tour derrière J'ai vraiment un très très gros tour Avec les perruques Ouais c'est ok hein. Il y a des bonnes draws On, on a peut-être la possibilité de piocher bah Là on peut pas piocher à 27 mais... Ah si lui il est à 40 Donc si si on pioche bien sûr Bien sûr, bien sûr. Et let's go. On pioche, hein. pas de conneries, hein. La lumière brûle. C'est rigolo. Je que je fais même ça. Votre ok. Ah, pas trop les tonnes vu que j'ai les cailles de Nixia pour les passer. Bah en vrai, je lui set up un létal là. En vrai, je lui set up un létal. Hein. Je vois pas trop comment il s'en sort. Euh, bah si, il peut avoir le silence. Il peut avoir le silence, mais... L'étoile de mer Après c'est de moins en moins joué quand même Même si ce deck est très fort Et l'autre version elle est, elle est forte aussi enfin, les deux prêtres dominent un peu la méta mais... Et le druide il a quand même besoin Moi je trouve que l'étoile de mer c'est une bonne carte Mais c'est vrai qu'il y a plein de cartes où ça fait rien Mais en vrai même contre un démo ça peut casser des trucs Bon techniquement il est mort là ah, Il va faire l'écaille terrestre Pour pas mourir Bon, en vrai c'est pas mal, il peut encore s'en sortir. Hein. Bon les 22 c'est dur à faire mais... Ah objet est l'objet cailles. Qu Est-ce qu'il est est qu a les 22 Non il a pas les 22. Bon c'est bien qu'il attaque, je peux faire don des Naharu. Il, a... il abandonne peut-être un peu tôt en vrai. Donc là là j'ai pas l'étal hein. On a fait une petite dernière. Pour le moment, on a gagné toutes nos games. Il y a eu des games, c'était un peu chaud. Ça-là, était plus tranquille, on va dire, même si parce que c'était un druide et qu'il nous, nous a laissé le temps. Après, il y a toujours des cartes counter, mais il faut pas trop tourner autour. Le tour va Sinon, on déjoue totalement. Euh, Est-ce qu'on garde la suivante contre un druide Aha. On a illumination, donc en vrai, ça peut se garder. Hein. J'aime bien l'idée. Je pense que je vire tout si j'ai pas illumination. Mais là, avec illumination, c'est cool parce que je peux avoir échange ou usurpation d'identité. Oh, j'ai une bonne petite main. Usurpation, super. Génial, génial. Trop génial même. Oh, c'est un voleur. Un voleur caché. Pièce, on, on, on, veut on veut la pièce, non enfin, En vrai. Tess, on s'en moque. Ignol, on s'en moque. On veut la pièce. C'est la meilleure carte. Denatrius, c'est pas fou. Double jeu, c'est pas mal. Hein en vrai, double jeu, c'est incroyable, même. Hein Et ça. Sur une autre suivante. Et double jeu, maintenant. Elle, je la joue au prochain tour et l'autre, je l'ai en main parce que de toute façon, on aura besoin de piocher dans ce match. Donc plus on pioche, plus on gagne. Là, j'ai vraiment beaucoup de pioches, c'est génial. Ok, donc là, on va juste faire ça. Hop là. Je vais passer dans tous les cas. Hein. Ouais. Elle est intéressante cette partie. Pas trop. Donc là, il va pouvoir gnol. Pas trop gnol. Peut-être qu'il a pas envie de me faire piocher avec le secret. C'est pour ça qu'il a pas fait autour d'avant, pas trop Ah non, ça coûte 1. Il me fait piocher, ok. Est-ce qu'on peut partir ici Ça manque quand même de. Ouais. Ça manque de la faveur de l'ascension, quand même. On va juste faire ça. Voilà ouais, la faveur. On peut pas partir maintenant. On peut recycler. A lui, ok. Bon. Au prochain tour on a on a des choses. On a des belles choses. On peut encore les décaler si on veut avec ça, mais je crois pas. Je crois franchement pas. L'avantage c'est que jouer ça, ça nous permettrait de setup plus de perruques. Après on peut jouer ça comme ça, hein, en. Juste en vanilla pour les perruques, mais je pense que ça donnerait un élème plus gros. Mais ça donnerait un LM plus gros un tour après. Donc vous voyez, la, la, le timing, je pense qu'il est supérieur à la puissance brute dans ce setup. Après, en termes de puissance, est-ce qu'on est si gros que ça On a 5, 6, 7, 8, 9. Attends, mais il y a le mot de pouvoir. Non, non, non, je dis des conneries. J'avais pas vu qu'il y avait le mot de pouvoir robustesse. Évidemment que c'est ça. Non, my bad, my bad. Des bêtises. Vraiment que je dis des bêtises OK Bah sans mode pouvoir robustesse franchement c'est pas la même parce que ça veut dire que sur mes créatures il y a 5 PV de moins donc ça fait 2 11 de PV bah, c'est beaucoup de 11 de PV mais je pense que peut-être qu'il aurait fallu attendre un tour de plus franchement bah, en tout cas Ah j'ai oh, GG On va quand même faire ça parce que c'est rigolo. Je pense pas que ça puisse nous sauver. Ou alors on fait suivante et on essaye de buter lui tout de suite. Ah, je pense qu'on va plutôt faire ça et on va essayer d'aller chercher la lumière brûle. Je suis pas sûr que ça nous sauve mais... Je crois pas honnêtement. Je pense que c'est fini toi. Hein. Je pense que c'est fini. Là, enfin, on récupère quand même. La, le, le Killian, le, il reste tel quel. Parce que C'est un gros. Hein. Donc, c'est quand même pas si mal en vrai. On récupère un 10-12. C'est au tard. Enfin, on s'en moque un peu. En vrai, on a rien d'important dans la main. Le puits de soleil, mais même le puits de soleil, il nous, il nous agresse tellement que. Peut-être les LM Radio en vrai ça peut être chiant qui Ouais. Bon chance de toute façon cette game on était à deux, on peut la concede, hein. on a le droit. Il ouais, y a pas grand-chose qui nous bute mais c'est vrai que le Giga aileron jouait T5. <rire> ok. Prêtresse. ça peut nous sauver ça, ça met 3 d'attaque, ça fait rien, 2 dégâts, ça marche pas, ça marche pas, c'est rigolo, Je vrai que ça se fasse des choses, De tortues, on découvre, ah mais que deux hein, on est vraiment pas loin, mais on est tellement loin en même temps. C'est que ça. Le silence, ça change pas à la donne. Hein. Il aurait fallu buter le gigaleron, le silence n'améliore pas notre mille blick si je puis dire. Non on, on peut pas aller chercher ce gigalon, il aurait fallu la lumière brûle, et... mais même... Bah après franchement il y a moyen de faire des choses, hein, giga... on, on peut détruire un peu son board, gagner un peu de PV, faire un peu de value. Genre c'est une game qu'on peut amener dans... vers le contrôle quoi. Mais bon là non, pour le coup. Bah écoutez on va s'arrêter là, on aura fait une défaite, c'est la dernière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, C'était l'avant dernière vidéo euh, des decks de l'extension. La prochaine vidéo je vais vraiment essayer de choisir le deck qui a caractérisé cette méta de 3-4 mois. Euh, et ensuite, il y aura euh, l'avant-première de l'extension, il y aura euh, l'extension qui sortira, donc, euh, et il y aura le tryhard aussi dès que ça va sortir, je, il y aura beaucoup beaucoup de tryhard parce qu'il faudra que, euh, que j'essaye d'engranger un maximum d'expérience avec, euh, avec certains decks, même s'il si, faut faire gaffe parce que il y a des nerfs souvent. Donc, euh, souvent, il y a des, des, un patch, du moins un petit patch d'ajustement qui arrive 2-3 semaines. C'est pour ça que les decks low cost, je l'ai fait toujours, euh, bon c'est un autre sujet, mais je l'ai fait toujours 3 semaines après l'extension, j'attends le patch. On sait que maintenant, 2-3 semaines après, il y a un patch. Donc, il a, en plus avec une nouvelle classe, il risque d'avoir un patch euh, rapidement. Donc voilà. Mais bon, rien n'empêche de tryhard. Merci à tous et à très bientôt. Ciao tout le monde